Bonjour les gens et oui, grande nouveauté aujourd'hui puisque je suis équipé d'un micro alors j'espère évidemment qu'elle va fonctionner dans cette vidéo. J'ai un petit peu galéré parce que j'y connais pas grand chose, même au niveau des montages etc. C'est moi qui fais tout tout seul comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Donc j'espère en tout cas que la qualité vidéo sera meilleure, enfin la qualité audio du coup puisque la vidéo je pense que ça va. En tout cas aujourd'hui je filme dans ma voiture et comme à mon habitude il pleut, voilà en ce moment c'est vraiment la galère. Il pleut tout le temps j'imagine que chez vous aussi j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec la pluie bref on va reparler un petit peu conduite parce qu'aujourd'hui on est là pour ça donc vous êtes nombreux à me poser la question j'appréhende beaucoup lundi par exemple c'est ma première heure de conduite l'heure, la fameuse heure d'évaluation et je sais pas du tout ce qu'on va me demander qu'est ce qu'on va me poser comme question en réalité je vais vous donner deux trois tuyaux mais ce qui est très très bien, c'est d'être franc et sincère avec ces moniteurs, parce que ça sera à eux de s'adapter à vous, et non à vous de vous adapter à eux. Ça veut dire que si vous leur mentez, déjà ils vont très très vite s'en apercevoir, mais surtout, ça ne va pas marcher cette heure d'évaluation. Parce qu'en fait, c'est quoi L'heure d'évaluation, il faut juste savoir qu'à la base, c'est un calcul prévisionnel. C'est-à-dire que... Par rapport à des questions, vous allez forcément donner des réponses et ces réponses-là vont justement donner lieu à une estimation moyenne d'heures de conduite que vous pouvez faire en auto-école. C'est pas forcément d'ailleurs ce que vous ferez, ça pourrait être beaucoup plus ou ça pourrait être un petit peu moins. Alors, comment elle se passe cette évaluation D'abord, trois possibilités. Soit vous avez affaire à un vrai moniteur d'auto-école, donc vous pouvez être directement dans la voiture, pas forcément au volant, pas tout de suite, en tout cas, c'est pas le but. Vous pouvez avoir un moniteur à côté de vous qui va vous donner plusieurs questions. D'ailleurs, je vous mets la feuille d'évaluation juste ici à gauche vous pouvez la lire hein, un petit peu mais vous occupez pas si vous comprenez pas tout c'est tout à fait normal c'est vraiment des messages un petit peu codés qu'on a dans les auto-écoles pour savoir à peu près combien d'heures vous allez avoir on va juste vous poser des questions et c'est un langage un petit peu codé qu'on va voir dans les réponses en tout cas nous on sait directement déjà de quoi on parle ensuite vous pouvez aussi la faire sur ordinateur c'est à dire que vous allez avoir des questions auxquelles vous allez répondre mais là aussi vous allez avoir des vidéos à analyser et par rapport à vos réponses justement vous allez avoir plus ou moins de points. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, alors moi j'en ai pas dans mon auto-école, mais il me semble, si vous avez fait une heure d'évaluation sur simulateur, dites-moi le dans les commentaires. Il me semble que c'est possible aussi de le faire sur simulateur de conduite. Par contre là, je peux pas vous éclairer, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Alors avant d'éclaircir un petit peu tout ça, pensez juste que la moyenne de conduite en France est de 30 heures. Ça varie énormément. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. J'avais fait une vidéo spécialement conçue sur ça où j'expliquais ben, finalement pourquoi des fois on faisait autant d'heures de conduite. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça vaut franchement le coup. Donc la moyenne française est à 30 heures de conduite, à savoir aussi que ça va dépendre énormément de votre motivation, de votre implication et surtout on en revient justement à cette heure d'évaluation, à votre expérience de la conduite. Donc comment ça va se passer Généralement on va d'abord vous poser des questions sur votre expérience de la conduite, à savoir que est-ce que vous êtes seulement piéton ou est-ce que vous avez déjà fait du vélo Ben voilà, ça paraît bête, hein, mais il y a des gens qui n'ont jamais fait de vélo. Moi-même, j'en ai connu deux ou trois dans ma carrière. Alors là, forcément, on part de loin. Les questions est-ce que vous avez déjà fait du vélo Est-ce que vous avez déjà fait du cyclomoteur ou de la moto Est-ce que vous avez d'ailleurs déjà le permis moto etc. etc. Bref, si vous avez déjà une expérience de la conduite, ben ça paraît bête, mais peut-être que vous avez déjà quelques connaissances. Donc j'en vois notamment deux ben, quelqu'un qui, par exemple, a le permis AM aujourd'hui ou alors le permis 125 même quelqu'un qui fait du vélo peut-être qu'il connaît déjà certains panneaux on part pas non plus de, de zéro complètement et puis surtout au niveau des yeux on a le regard normalement qui n'est pas tout à fait fixe on sait que le danger il peut venir de droite de gauche on peut d'ailleurs soi même arriver sur le danger ou pire le danger des fois peut arriver vers nous donc on part du principe que déjà quelqu'un qui a une expérience partira pas vraiment de zéro. Ensuite, les questions que vous pouvez avoir, c'est sur les connaissances. Est-ce que vous savez par exemple le vocabulaire technique qu'on aura dans l'auto-école Frein moteur, qu'est-ce que ça veut dire euh, Débrayer Embrayer Est-ce que quand j'appuie ma pédale de gauche, j'embraye ou je débraye D'ailleurs, donnez-moi la réponse dans les commentaires pour voir si vraiment vous avez de bonnes connaissances mécaniques. Quand j'appuie mon embrayage, j'embraye où je devrais J'attends vos commentaires là-dessus. Donc voilà, on va parler un petit peu de mécanique, on va parler par exemple... Euh, au début, les questions se tournent vraiment sur la motivation, mais aussi sur les connaissances mécaniques. Vous voyez, par exemple, moi je suis dans une région, à côté de la montagne, d'ailleurs j'ai la neige, qui est tombée juste là. Oh, on doit être à peu près à 10 minutes de la neige. Il fait super froid. Ben, j'ai des gens, par exemple, qui conduisent des tracteurs, alors tout ce qui est au niveau du volant, etc. Généralement, ils ont déjà des bases. Vous voyez, je vais être honnête avec vous, mais quelqu'un, par exemple, qui sait démarrer E <síntos> aí Franchement, dans les auto-écoles, ça les arrange, les moniteurs. Quoi ça nous arrange Parce qu'on n'est pas obligé de vous expliquer certains points. Au contraire, on va même gagner peut-être un tout petit peu de temps. Donc, vous pouvez déjà savoir, par exemple, démarrer, passer des vitesses, etc. etc. En gros, vous connaissez déjà les quatre compétences que vous avez dans le REMC, c'est-à-dire dans votre livret de conduite, à nous de, de nous adapter par rapport à ça, à nous de vous situer justement dans la formation. Vous savez, je le dis souvent, mais les heures de conduite ne reflètent pas vraiment le niveau. J'ai des gens, par exemple qui euh, en 5 heures de conduite seraient déjà prêts pour passer le permis de conduire mais on va pas se leurrer ces gens là savent déjà conduire je parle par exemple de gens qui ont perdu malheureusement le permis de conduire et qui doivent le repasser je parle de gens aussi par exemple qui euh, conduisent déjà des tracteurs depuis environ 5 euh, à 10 ans ça arrive aussi, à nous de vous situer justement dans la formation et ensuite en 3 on va surtout parler des motivations ben, vous savez c'est bête mais en fait quand vous rentrez dans une auto-école finalement vous ouvrez la porte d'un centre de formation. Ça veut dire que on va vous interroger sur vos motivations. Est-ce que vous êtes là, par exemple, plus sur un aspect sécuritaire, plus par obligation, parce qu'il vous faut le permis et si vous l'avez pas, ben, vous ne trouverez pas de travail. Vous connaissez hein, le cercle vicieux, je ne vais pas vous le réinventer, etc. etc. Une fois qu'on a vu à peu près la partie théorique, souvent c'est comme ça que ça se passe dans les auto-écoles. Au début, on a posé beaucoup de questions, c'est beaucoup de connaissances à avoir. Et ensuite, généralement, qu'est-ce qui va se passer On va... D'abord, vous faire une petite démonstration sur le volant. C'est-à-dire que ne vous inquiétez pas si vous avez jamais conduit. On va juste vous mettre derrière le volant et c'est tout. On va vous expliquer un petit peu comment tourner le volant. On va vous expliquer un peu le retour du volant, la différence entre un virage, un tournant, etc. Une fois que vous savez faire un petit peu du volant... On va s'arrêter, on va essayer de voir un petit peu les démarrages, les arrêts. Si ça va et qu'on a un petit peu de temps, à ce moment-là, on va passer deux vitesses. Pourquoi pas trois Mais le but au début, c'est surtout pas d'aller vite. En plus, l'heure d'évaluation, elle est quand même importante, parce que justement, elle va être déterminante pour la suite. Alors, c'est sûr qu'il y en a certains qui vont vous dire, mais comment tu peux savoir finalement, en une heure de conduite, si je vais avoir besoin de 20 heures ou de 50 C'est vrai. Mais très très vite par expérience, on va aussi quand même savoir vous situer, c'est-à-dire... Que quelqu'un, par exemple, à qui j'ai besoin de demander une seule fois les choses pour qu'il puisse les mettre en pratique, fera peut-être moins d'heures que quelqu'un à qui j'ai dû réexpliquer 4 à 5 fois, par exemple, les démarrages. Déjà, ça part de là. Ça paraît bête, mais quand on a l'habitude, on cible quand même les choses. Et puis, honnêtement, on ne peut pas vraiment le savoir à 100%. C'est pour ça qu'une heure d'évaluation, ça reste vraiment du calcul prévisionnel. Vous Voyez, par exemple, ce matin, j'ai fait conduire une dame qui a été évaluée entre 24 et 27 heures de conduite. Bah ce matin, je m'amusais un petit peu à compter ses heures de conduite. Elle en a finalement 28. Elle va passer le permis dans quelques semaines, c'est-à-dire qu'on va arriver à une trentaine d'heures de conduite. Je ne sais pas si elle va l'avoir, je ne sais pas d'ailleurs si ça sera bon. En tout cas, elle a un niveau vraiment qui a évolué. Et pourtant, vous voyez l'heure d'évaluation lui donnait justement un calcul où il y avait moins d'heures de conduite que ce qu'on fera au final. Mais ça ne dépend pas que des moniteurs d'auto-école. Quand vous faites une heure de conduite, vous devez être motivé à 100%. Faire des erreurs, ça arrive avoir des difficultés, c'est normal. Être découragé parfois, ça arrive aussi. Mais il faut pas rester bloqué sur ça. Toujours avoir un plan d'attaque. C'est-à-dire que si mes erreurs, c'est par exemple le placement, derrière, il faut que la prochaine fois que je viens de conduire, je sache tout de suite que le placement, faut que je sois irréprochable. Voilà. Et quand on vient et qu'on fait toujours du mieux qu'on peut, à ce moment-là, on progresse rapidement. Et après, de toute façon, quand l'heure de conduite, alors vous allez voir, ça passe quand même super vite, quand l'heure d'évaluation est terminée, on vous explique un petit peu, normalement, comment on travaille avec le livret de conduite. Quand on travaille avec le livret de conduite, normalement, c'est obligatoire, mais des fois, tout le monde ne l'utilise pas, et c'est vraiment dommage. Parce qu'après, finalement, on ne sait plus du tout où est-ce qu'on se situe dans la formation. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a des gens qui, des fois, arrivent à 20 heures de conduite et disent quand c'est que je passe le permis de conduire en sachant que, finalement, ils ont fait que la moitié de la formation. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions, on essaiera la communauté et moi puisque vous vous entraidez et ça je je surkiffe, mais complètement dans les commentaires, on vous aidera à y répondre. Vous êtes plusieurs à avoir votre heure d'évaluation dans quelques jours, je le sais puisque vous me le dites régulièrement. Donc on continue comme ça, ne lâchez rien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ayez confiance en vous, vous allez voir, ça va gérer. Et je suis sûr que vous avez pris soin de choisir aussi une bonne auto-école. On se retrouve très vite les gens, à plus.